Bonjour, bonsoir, salut, c'est ce geek, l'homme qui a bien faire des vidéos d'information depuis qu'il a créé sa chaîne. <rire> oh putain, oh, c'est le virus qui m'a eu là. Ah. Donc je fais cette vidéo d'information pour vous euh, assurer des futures euh, vidéos et aussi des nouveautés qu'il risque d'avoir sur la chaîne. Bien sûr, c'est pas des nouveautés... Génial, ça peut être aussi des un peu tristes. Tout d'abord, pour Twitch, parce que euh, vous avez remarqué que sur Twitter ou sur Discord, c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce beaucoup sur Twitch. Et ben c'est la simple raison que ma connexion de fibre, elle est devenue pourrie. Je ne sais pas euh, quelle est la, la raison du pourquoi. Je suis quand même très triste que euh, la connexion que j'avais avant avec la fibre, c'était tout d'abord tout nickel et que là, bah, je sais pas, ils, ont, ils font de la merde ou alors que... Euh, je sais pas, j'ai eu le karma on va dire. Car si vous voulez au début j'avais genre euh, 30 mégabits en download du plot à peu près. Et là maintenant c'est euh, genre euh, 4-5 donc faire des streams de bonne qualité etc c'est un peu triste. De toute façon je garde espoir quand même de continuer à faire des streams sur Twitch. C'est juste que là pour l'instant euh, je pense que je vais faire une pause jusqu'à avoir euh, résolu le problème de, de fibre. De toute façon je pense que je vous contacterai euh, sur Twitter ou même sur Discord pour annoncer vraiment le problème résolu. Et puis si ça marche pas bah j'attendrai qu'un jour que que je vole la carte bleue et que j'utilise tout l'argent pour acheter orange. <rire> Ensuite, je vais vous parler d'un truc important qui, euh, qui risque de du coup, euh, changer un peu euh, sur YouTube car euh, vous remarquez bien sûr qu'à chaque fois, il y aura des vidéos toutes les samedis à 16h30 à peu près. Ça continuera, mais il y aura quelques samedis qui ne pourront pas avoir de vidéos sur ma chaîne car si vous voulez, je serai en formation pendant 9 mois. Donc le temps de faire du montage, le temps de se reposer et le temps de travailler sur la formation, et ben, je vais avoir un peu du mal. Donc vous verrez peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo samedi, de toute façon je ferai euh, dire ça sur Twitter ou même sur Discord qu'il n'y aura pas de vidéo ce samedi-là et que du coup il y aura peut-être la semaine prochaine. Après bien sûr j'ai des monteurs qui pourront avancer les vidéos donc euh, pour l'instant ce que je pourrais leur faire avancer ce sera tout simplement des... encore des VOD de stream, ils pourront faire ce monta ces montages-là pour justement mettre sur YouTube et voilà. Ensuite comme projet de vidéo, il y aura une vidéo la semaine prochaine pour euh, une idée euh, que j'ai envie de faire avec un un nouveau jeu que j'ai reçu depuis hier. Hier, c'est par là, pas hier de, de vendredi de cette vidéo. C'est la semaine dernière et que j'avais une idée en tête de le faire en stream, mais vu que là pour l'instant, j'ai une, une connexion assez pour ça va être difficile. Je vais du coup le faire en version YouTube. où vous verrez l'épisode 0 et après, après j'attendrai vos retours sur cet épisode 0 pour savoir si je continue à le faire en vidéo avec telle idée, etc. Donc voilà, j'ai tout dit niveau update. Donc, du du coup, si vous avez des questions, vous pouvez me poser. J'essaierai de répondre plus vite. Et en vrai, je suis vraiment très triste de ce début de 2020, car... Voilà, quoi. <rire> je... Si j'avais pas ce problème de film, je pense que je serais très heureux, mais... Voilà, je suis... La tristesse.